Hello les amis, donc moi je m'appelle Catherine, je vis en France, donc je me suis mariée à Philippe en 2002, on a eu des merveilleux enfants, on a passé des moments bah, très heureux, mais voilà, Philippe m'a malheureusement quitté en 2020, donc autant vous dire qu'à ce moment-là j'étais au fond du trou, je ne savais plus quoi faire, donc j'ai tout essayé pour le récupérer, mais sans succès. Et puis Jeanne, une amie à moi qui avait eu le même genre de problème, m'a conseillé bah, de contacter... Euh, un puissant euh, praticien de la magie euh, qui s'appelle mais Plutôt Sceptique et puis j'étais tellement prête à tout pour récupérer mon Philippe bah, que je me suis laissée tenter donc elle m'a donné son mail son numéro de téléphone, je l'ai contacté je lui ai tout expliqué de A à Z et Papa Medium Mazout croyez ou non, au bout de trois jours mon Philippe est revenu, un vrai miracle, donc n'hésitez plus vous non plus pour vos petits soucis de rupture amoureuse ou divorce, à faire appel à lui vraiment je le remercie du fond du cœur. c'est un vrai être de lumière et puis il m'a vraiment aidée au moment où j'étais au plus bas